Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous entrer la caillou pour capable porter une nouvelle émission. Jeudi, c'est mercredi 12 octobre 2022. Dans le cadre pour nous parler avec vous concernant 5 dossiers. Monsieur Kouadebouke, qui a fait causer. Monsieur Vitellomio, avec nos 400 marozo dans un combat féroce. Un pile soldat est tombé. Deuxième dossier, c'est concernant Canaran. Canaran, deux nouvelles vidéos qui paraissent virales. Mais moi-même, je m'émettre quelques doutes par rapport à cette vidéo. -là. Si c'est vrai, eh bien, je pense que pas de pays encore. Troisième dossier, c'est concernant M. Isoyoto qui a fait causer dans la zone minotria. Et puis, Gagnon, euh, Joseph Lambert, le président du Sénat, qui décidait peut-être tardivement pour faire un appel à M. Zenefio pour capable quitter Gaz de la Passée. Mais c'est dans la perspective, vous êtes capable d'éviter, n'est pas capable d'éviter, une force internationale, c'est-à-dire présence d'une force internationale, sous sol des salines. Et puis enfin, nous gagné pour nous capable faire un petit palais concernant la décision qui est capable de prendre l'ONU. Est-ce qu'il y a voué force la vie Est-ce qu'il n'y a pas voué? Mais écoutez, l'ONU a gagné jusqu'à 21 de ce mois pour être capable de statuer sous question ci là. Alors c'est parti pour votre émission. Vitez l'homme. Est-ce que c'est lui-même qui bat en plein pour pourquoi il est là Parce que nous connaissons, depuis après la mort, tu as vu que les collègues là, dans quoi bouquet. bouquets, je suis capable dire que 400 fait existaient, mais ils ont toujours fait des exactions. Mais je n'ai en quelque sorte, de dire que ça a gagner un certain affaiblissement. Pas beaucoup, M. Sayo. Vite l'homme et 400 maozo. Écoutez bien, dans un premier temps, tu es une bataille à chaque fois ma fait émission faut m'expliquer nous causer ça mais quatre batailles ça quatre varé sou l'homme en bête pas époque ça en pil monde capable poser des question pour dire est-ce que vite l'homme de soldat est-ce que vite l'homme manquer munitions? est-ce que vite l'homme pas de gain tactique bataille puisque nous té un vidéo Collègue qui est même monté sous territoire vite l'homme et en pile soldat vite l'homme tombé. Vite l'homme entraîne en logique de renard. Vite l'homme entend ni avec monsieur yo. Vite l'homme demandez la paix. Et puis le lendemain, où est que toi et collègue fait l'autre déclaration pour dire ok, non pas un problème, mais de respectant ça yon, go, fait yon encore. Vite l'homme était là la suivre temps en temps vite l'homme en vie font foncer parce que tout rêve vite l'homme c'est contrôler tout plein les nèg yo par exemple yo vienne pas dit collègue vite l'homme pas prend temps pour monter parce que l'estime que le poids moun qui puis peser dans 400 marozoa c'est collègue il pote boué, il fait mort temps en temps vite l'homme font pote Il le nèg 400 marozoa de 3 morts dernièrement là ouais nèg yo fait vidéo pour dire que eh bien pour qui salamon la jour pas utiliser nèg du médecin c'est nèg la saline l'a fait venir mourir en bataille La l'amasson joue à même côté li côté li Jean s'en jour te brave monsieur pour ne entre tête li comme ça Ah pas l'amasson jour était pelant tête chargé kounia là l'elfine il li a plusieurs reprises à nèg yo l'avait pas gain trop poids kounia là le pote bourré hier yeah. Eh bien le pote bourré ça fond dit que nèg yo pote bourré tant kou Jean nèg je dis ça en bête et ne vite l'homme yon, plusieurs soldats, 4 sama C'est une bataille qui est concentrée au niveau de la cité doudoun. Nan pil l'autre zon e zone encore. Et ne yo d'autres zones. a yon vidéo qui est très virale. Vidéo sa wapwe, yon citoyen qui à terre. Gaye 4 têtes. Ça veut dire, yon fin touye ne yo. Nan ne yon touye yon. yo, yo à la 4 têtes. Et puis yon mette têtes yon à terre. Gaye yon mette cigarette nan bouchon. Et puis yo a fait cause. T'en bien oui? D'après l'information qui arrive chez apparemment, il y a environ en douzaine d'hommes qui tombaient Et les Negos allaient avec quatre têtes. Ils couperaient quatre têtes pour aller avec eux. Ça veut dire que la bataille était raide pour les 4 Un peu plus tard, les 4 Samaros dit que des respectants. Ils ont de mettre les pieds à terre. Ils ont mis les pieds à terre. Au point que les Negos vitaient l'homme en plein combat et obligé de mettre des renforts. Parce que les Negos eux-mêmes ont donc c'est qu'on ça que je suis capable de dire, situation, monde gens qui vivent dans la zone saoïe, dans la zone cité d'Oudoun, dans la zone croisée de Boukéa. Ça veut dire, les saoïens qui de temps en temps ne pas affronté, eh bien, véritable victime, c'est la population locale. Peut-être que dans la prochaine émission, on va tourner un peu plus tard pour capable avoir plus de détails sur la bataille ici-là. Canarin. Canarin tourne au désert. Canarin tourne au l'enfer. Canaran c'est tête chargée. Est-ce que nous connaissons là n'est pas n'importe monde qui ca passer Canaran. Immédiatement on va passer Canaran. Bon, il faut qu'on faire un maximum de précaution parce que il apprend. De... Yo qu'on dit que vous a fait quatre Jacques sous femme, on qu'on dit c'est pas vrai. Dernièrement quand on t'es une émission et côté que tu une vidéo qui paraît très virale et noté attribué une vidéo avec M. Canaran. Pas du tout. C'est na au cap Dossier ça a été passé. Mais ça pas dit que Neg, ne kanaran pas fait viol sur femme. Neg, ça a fait ça. En pile. Au point que, les fan qui, à l'étranger, qui voyait une vidéo pour moi, li di mèskou, et travail ne kanaran yo. Là, m'bral comprenne que son bandit. Pour qui ça son bandit? Parce que, Neg, ça a fait action Il li metton kagoul. C'est une vidéo qui durait en seconde. Ici, si un kagoul. Et puis, neg la sale. Pardon, mon Dieu, si m'traite le comme ça. Parce que, monsieur, lui-même, il a déjà fait une action qui sale. Nègla sale. Souwepi, nègla blanche. Non vieille sandale. Et puis, nègla chita là, la la fait ça. Comme si, ouais comme si par l'État. L'État tani prenne comme si il mettait tout vivant sur son place publique. Pour tout yel. Là, ouais non c'est de pays. Par exemple, les États-Unis, non série de État, Yo applique peine de mort. Des fois on voit eux pour l'exécuter sous chaise électrique dans chambre à gaz. On peut plain oui parce que par contre qui ça le fait? Mais des fois mon qui au courant de ça le fait yo, qui victime yo, yo là y a garder a souri. Les eux mon ça qui prale entrée dans chambre de la mort. eh bien pour e mon ça quand Jean Frémi, eh bien ça fait au plaisir parce que la mort là la même lui pour tout monde. Là baille faut prendre tout. eh bien n'est ça lui-même. L'état a qu'un là, ou mettez le camp en côté, et puis de temps en temps, on court en 220. Ou pas quitter le rite, non, jusqu'à ce que lui presque perdit connaissance, et puis ou prend ou -on kote la gueule côté là, dans le temps, bête sauvage. C'est comme ça pour ta avec lui, parce que c'est pas évident pour que yon bagaye comme ça t'arrive. Même bagaye problème à pièce neg. Nous ka volé, volé, volé, nou. dégage, nous volé, parce que l'état pas existé. Mais si te gen l'État qui existait, parce que dans tout pays, il y a des de choses qui sont faites. Il a des crimes qui sont faites. Mais les crimes qui sont faites, l'État n'a pas de chance pour les criminels de continuer à faire l'autre crime. Même après 20 ans, sinon, qu'on garde des reprises de la justice, documentaire documentaires sur Internet. La. Même si les négresses 20 ans de crime, il y a qu'un même. Mais en Haïti, les négresses en font crime, on est capable de c'est gratuit qui monte Vidéo ça, sinon, vous de toujours ouvrir le banon. Et je pense que vous un pile vidéo, nous pas le modèle parce que depuis hier, moi vous a demandé de vidéo. Et bien, j'ai l'impression que ça fait une troisième vidéo qui est disponible pour nous. Alors, pour tout le monde qui est toujours en bas live là, vous demandé numéro RL prod Je vous que vous avez au nouveau, mon Dieu. C'est 33 26 64 20. Vous pouvez relever nous. Vous pouvez écrire tout. WhatsApp. Message ordinaire. Pas ni problème. Bon, euh, mon autre groupe qui les même établi ça sa santa pas capable breler puissance li nan pile lot zone nan pays d'Haïti par exemple on prend nèg village nèg gizo yo dernièrement la gagne information qui vision moi comme quoi neg yo y rive nan minoterie bah oui gagne base si là qui gagne en gros muscle qui tablé au niveau de minoterie semblé gien a fait là oui semblé gien a fait puisque neg yo passé sous la main et puis, Negyo allez, tabli base là, dans zone ici là. Alors, la question, à laquelle il faut répondre, est-ce que Négyo un chaloup? Ah, Negyo va dire, ah, elle pour le crétin, hein, ils ont pas chaloup. Bon, tête chargée, en tout cas. Et moi, je me souviens, c'est bataille qui était vraiment corsé. Et je me crois, T'as qu'on Gabrielio, les par exemple, on une bataille, la bataille la red, bataille à la red, la prend et puis, là, est bien loin. Ça veut dire, ouais, il y a des structures qui gagnent. N'a-t-il gagné et bien, même la police n'est pas de structure, si là. na font retourner sous déclaration de Joseph Lambert C'est à travers une émission réalisée par Scoop, par le journaliste Gary Pierre-Paul Charles. Poser question à président Sénat Joseph Lambert. Nous, il vient au moment côté que n'a pas les deux forces international qui t'a devenu un pays. Nous événement côté que n'a parlé de crise qui découlait de problèmes gaz là. Joseph Lambert en a profité justement pour lancer cet appel à l'égard des hommes de cette structure dénommée G9. G9 qui gagne la donne Iska, barbecue, Mikano, t. Junior, euh, Mathias, Boston, Tyson, Shea est-ce qu'il y a toujours et comment il s'appelle l'autre Chris là en après ça nous capable de citer Alie yo il y a également Juma au niveau de Pelé Simon Bon Juma pas actif non mais c'est toujours dans la prison mais côté il y a toujours à passer l'autre bref et Joseph Lambert qui lui-même fait appel à ça pour demander, monsieur autant puis souple boss bab qui t'es gaz passer qui te gaz la passer Et je c'est que le G9 retrouve retrouver yon en situation pour être capable faire la paix avec G9. Avec, pardon, Ariel Henry. Pourquoi ça me dit ça Si Barbecue dans cette manifestation a dit non à l'occupation, non à yon force étrangère, parce que si force étrangère l'a venue, il est capable mater mettre Mais nous, pas là seulement, c'est pas pas Bandio seulement capable de mater parce que n'ayo pral la richesse paysan. Mais si ou pas d'accord force internationale entre dans paysan, kounyala ou obligé à avec Ariel. Donc je n'ai dis évident pour que M. Sayo entende avec Ariel. Alors, par contre, si barbecue si pas pour force internationale, mais apparemment, si vous avez posé quelques questions, yotap de que, ben, il faut respecter la souveraineté du pays. N'est-ce pas? Donc, si barbecue, pas pour force internationale, eh bien, je pense que là, il est supposé à l'entendre ensemble avec Ariel Henry. Quand on a l'ambre, dit non, bagaille bien. Pour un pile, de monde qui fait commentaire, je comprends. Bandi a fait un pile, il a fait kidnapping, il a appauvris nous, il fait un pile crime dans le ghetto. Mais attendez bien, pendant que dit pas papa, Bandi, au palais, où est blanc, il a demandé pour gouvernement à négocier avec Bandi. Où est une série de... Haïtien tête pété. Joune jodi alak, kampé kap dou. Oh, un tel pas bandi, un tel pas bandi, un tel pas bandi. Nous préférons vivre avec un au lieu pour nous blancs. pas de problème. Tade bien m'a dit non Blanc, mais ça l'a fait. Blanc ab vini. La mate de trois bandi. Ap gen une possibilité de circulation. Si pou un kidnapping, parce que la moins. Et est ça peut être activité économique capable de reprendre dans le pays. Garde jodi à la, 12 octobre 2022 et jusqu'à jodi à la, pas a personne qui connaît qu'il est l'école à Oh, dans tout l'autre pays, tout le monde l'école, tout le monde a, a fonctionné. Et en Haïti nous même nous pas fonctionné en pleine crise. Nous river loin. Est-ce que nous comprenons Donc si au vini, il est capable de nous un stabilité. Pas politique non sous plan sécuritaire et ça permet permettre que pays a recommence à fonctionner mais tout attendons tout à ce que n'excès au fait pile exaction parce que quel que soit côté force internationale il a fait un pile exaction c'est pas pour sans raison ou en, en pays mali il a foutu de mais comprenne bien nous mêmes nous n'a nécessité pour parce que ça qui paraît en jean louche nous pas d'accord occupation pour ne pas d'accord à l'occupation, c'est blanc qui a dirigé Ariel. C'est blanc qui di a dit Ariel, fais à gauche, fais à droite. C'est blanc qui, de temps en temps, exerce pression sur un série de neig dans la politique qui a dit écoutez, on a un droit ou même. On a un dossier ou Hein Par exemple, nous avons un président, neig sérieux. Les messieurs montent, tout le monde mette dans tête que, messieurs prennent des bagage sérieux, et Monsieur prennent une volonté, et ils veulent que, M'sieur réussit parce que tout le monde a dit ton vagabond et ton on Nous devons pour vagabond réussir dans la figure. Mais est-ce que nous connaissons? Vagabond ça. Un peu le monde traite le de vagabond. Blanc prend le limite. Parce que pour un peu le monde, ce pas M'sieur qui est passé. Et puis là, il fait une déclaration pour dire que la famille Clinton, Yo vole comme là. Et puis un petit après, yon ont invité président ça dans un pays étranger. Eh bien, le président ça. Sa... Même couille au Bali, même couille Bali. Et puis là, elle ici, qui ça le fait? Qui ça le fait? Non pas là. Président sa a décoré Clinton. nan pi grade non-gagné, nan pays d'Haïti. C'est pour me dire non que blanc toujours à manœuvrer nous. C'est lui qui a passé conditions, c'est lui qui dire faire à gauche, faire à droite. Et puis qu'on nous dit que nous pas occupation. Moi-même, ma un problème que fait à la font occupation euh, par contre si tu n'ap aller à sa à discrète mais nous la donne ça pas veut dire que moins pour une présence militaire dans pays parce que c'est fanatiques pour parler n'ap quitté pour parler mais écoutez je euh, pense que faut que nous comprenne qui côté nous voulons aller Joseph Lambert a lancé cet appel et je pense que l'évident pour que monsieur z 9 en famille et soit capable euh, de appel si là mais il faut que nous gagnons jusqu'à 21 de ce mois pour être capable de statuer. Alors c'est l'ONU, Conseil de sécurité pour être capable de statuer sous demande formelle pays d'Haïti, dans ça qui ouais avec possibilité ou éventualité pour avoir une force internationale dans le pays d'Haïti. Retez branchés. Toute information va tomber pendant toute journée.